Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vais vous donner 10 objets à n'acheter qu'une seule fois pour la cuisine. Donc voilà, après les 7 objets à n'acheter qu'une seule fois, pour tout ce qui était beauté, hygiène, je me suis dit que ça c'est pas mal de le faire aussi pour la cuisine. Attention, la semaine prochaine, je vous parlerai de ces objets qu'il ne faut pas acheter en cuisine, qu'il qu y a moyen d'avoir gratuitement. Toujours pas mal pour faire des économies et à la fois pour sauver la planète, ça fait moins d'achats. Alors, donc on est toujours dans l'optique minimaliste, euh, achat durable, achat zéro déchet. Euh, sans être un guide zéro déchet c'est plutôt un guide pour euh, Comment dire optimiser son argent faire en sorte de faire le moins de déchets et tenir le, le plus longtemps possible du coup je ne sais pas par quel ordre commencer on va faire par l'ordre hein, de ce qui vient moi j'ai des bocaux le parfait alors petit euh, petit Teaser la semaine prochaine, je vais vous dire justement de ne pas acheter des petits bocaux puisque vous pouvez les avoir gratuitement. Bref, là ce sont je parle des grands, des grands bocaux d'un litre et demi, deux litres, euh, c'est top pour euh, protéger. Bon, déjà pour acheter en vrac et pour protéger des aliments. Euh, nous ici, notre notre immeuble est infesté de poissons d'argent et les poissons d'argent adorent tous les emballages carton et papier. Du coup, le verre est la solution. On n'aime pas le plastique. Et franchement, ça fait 5 ans que je les ai achetés, aucun souci. Même les petits, ils les ont fait tomber déjà plusieurs fois, aucun souci. <rire> Donc ils sont vraiment très très résistants. Et bon, nous, quand on ne l'utilise pas comme en mode conserve, etc., on n'a jamais eu besoin de tirer comme des forcenés sur le caoutchouc. On peut acheter des bandes de caoutchouc. En gros, c'est si vous faites des conserves de sauce tomate, etc., pour bien le fermer, euh, je pense que vous devez le tremper dans l'eau bouillante ou un truc comme ça. Et après, vous fermez le tout et ça fait une, ferme... une fermeture hermétique. Et du coup, pour l'ouvrir, il faut tirer à fond, en fait, sur la petite languette là. Et ça fait le Ploup « <rire> Bref, nous, on ne le fait pas. Du coup, on ne l'abîme pas. Pas de souci. Alors, il y a aussi des objets zéro déchet, évidemment. On va parler de serviettes. Au lieu d'acheter des de serviettes jetables, acheter des serviettes en tissu. Euh, nous, on en a deux. Pas mal de couleurs et on a aussi des noirs un peu euh, brillantes comme ça. Alors elles, elles sont pas super super absorbantes mais elles sont top euh, quand il y a des choses qui tachent niveau graisse. Donc euh, si c'est un barbecue ou autre, c'est top euh, parce que du coup ça ne se voit pas. Parce que des fois les taches de graisse ne partent pas au lavage et là c'est pas de souci. Et donc ça fait euh, celle-là, ça fait 3-4 ans qu'on les a. Alors oui. Euh, il y a des... Voilà, ça, c'est des taches de graisse qu'on voit. C'est marrant parce qu'à l'œil nu, on les voit pas, mais en vidéo, en vidéo on les voit. C'est des taches de graisse. Hein mais sinon, il euh, n'y a pas de grosses taches énormes de chocolat qui restent. De... C'est assez pas mal. Mais sinon, prenez des couleurs sombres. Comme ça, ça passe. Ou du blanc, si vous voulez faire bouillir et mettre de l'eau de javel. Mais nous, on n'utilise pas d'eau de, de javel. Alors, ensuite, on a des enfants. Et du coup, ils aiment bien les compotes. Alors, soit que les compotes ils les mangent dans un bol. Mais si on est en pique-nique ou autre, on a utilisé, on utilise des squishies. Je vous mets les liens là en dessous si vous voulez des informations. Comme d'habitude, je vous mets des liens Amazon. Euh, vous savez que je suis partenaire Amazon. Mais c'est juste pour vous donner des informations. Comme ça, vous pouvez les voir. Et en dernier recours, achetez-le sur Amazon. Essayez de voir ailleurs, OK Mais voilà, ils sont assez sympas. C'est là, par contre, je pense qu'elles sont disponibles que sur Amazon. Euh, mais voilà. Euh, sont Alors, pour nettoyer, il faut bien le dire, c'est la galère, surtout les petits interstices, etc. Mais sinon, euh, si vous le rincez directement, que vous laissez pas la compote sécher, ça part nickel, ok Ensuite, toujours on va dire, euh, pour partir, on a les gourdes, évidemment hermétiques, on a des plus petites qui sont en train de se faire laver pour les petits. Les petits, c'est 25 cl ou 30 cl, et ça c'est demi litre. Donc j'ai la marque, euh, ah ben, elle est partie au lavage, non. 24 bottles. Et j'ai Organic Basics qui a fait un partenariat avec Clean, euh, clean Canteen. Euh, C'est pas mal, euh, si vous voulez tester des Clean Canteen, euh, en fait, ça revient moins cher de l'acheter sur Organic Basics, euh, à quelques euros près, donc je vous mets les liens là en dessous, pareil. Et, euh, et voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, ceci vous garde chaud et froid. Euh, chaud 24 heures ou 12 heures à ah, 12 heures froid 24 heures et maintenant on va parler des outils de cuisine classiques euh, qu'on va qu'on utilise tous mais qui si on utilise en plastique ou en silicone peuvent se casser et donc du coup d'où l'importance d'acheter alors je vais vous dire, en bois, les spatules, même si elles aussi, elles peuvent se casser. Bon, après, nous, on les utilise pour les jeux des enfants. Mais en même temps, il faut beaucoup, beaucoup de temps avant que ça se casse quand même. Et sinon, acheter en inox. Donc ça, c'est un presse purée. Hein. Euh, acheter en inox. même les, les couteaux. Donc ça, c'est un couteau de cuisine. On a un, on a un plus petit. Éviter les bords. Vous savez, ceux qui coupent bien pour, les, pour la viande ou autre. Éviter les bords qui sont collés. Parce que si vous le placez au, euh, au lave-vaisselle, ça va se décoller et euh, du coup il va se casser. Et moi j'aime bien, prat... bien être pratique, j'aime bien mettre tout la vaisselle ou presque. Et donc du coup, viser un truc qui soit en une pièce. Et, euh, et voilà, donc là c'est la marque Vivo, euh, Villeroy et Bosch Group. Euh, en gros, donc c'est fait en stainless steel, donc en acier inoxydable. En gros, c'était un partenariat avec Intermarché. Hein. Mais voilà, je vais essayer de vous les retrouver. Ils sont pas mal. Euh, voilà, voilà. Pareil, on a un économe, tout en, en acier inoxydable, en une pièce. Donc ça, il se défait pas ni rien. Et, euh, donc ça, je vous ai montré. Et, euh, alors, on a une balance. Mais comme moi, je suis beaucoup de recettes sur Pinterest, j'ai quand même acheté des petites cuillères et... Euh, qu'ils appellent les cups, les tasses, euh, en inox aussi. Comme ça, ça ne se casse pas. C'est facile à nettoyer, facile à désinfecter s'il y a besoin. Et euh, ça dure à vie, quoi. Ça coûte peut-être, je crois que c'était 15 euros pour les deux packs. Et euh, voilà, ça me dure à vie. Il n'y a pas de problème de pile avec la, la balance ou quoi que ce soit. C'est génial. En mode zéro déchet, c'est l'été. Il va bientôt y avoir peut-être des apéros que vous allez organiser chez vous. On a des... Cure dents en inoxydable. Donc ça, c'est l'ancienne boîte de cure dents, il nous en reste deux d'ailleurs, <rire> qu'on garde. Et donc ça, c'est des euh, cure dents inoxydables. Si vous avez vu la vidéo zéro déchet, ils étaient déjà là. Ils sont toujours là, facile si à nettoyer, aucun souci. Et, et voilà, un petit pack et ça suffit. Ensuite, on reste dans la gamme inoxydable. Les pailles. Euh, alors avec, il y a le petit boupillon a, qui vient pour nettoyer Et euh, franchement au début j'avais peur que ce soit galère à nettoyer Et finalement ça se nettoie super facilement euh, Surtout les tout droites Les pliées je sais pas, hein, j'en ai pas <rire> J'en ai pas pris pour cette raison Mais les tout droites sont très faciles à nettoyer Et euh, elles sont cool Et il me reste deux choses à vous montrer Donc tout ce qui est plat au four etc Visez soit le verre ou soit les plats en céramique. Euh, ça va dépendre pourquoi. On a quand même deux plats en silicone. Euh, pour les gâteaux d'anniversaire, quand je fais les pièces montées, on va dire que c'est plus simple. Maintenant, pour tout ce qui est tarte ou quiche, etc. Visez des gros plats en verre. Vous allez enfin, à moins de les, faire casser, de les faire tomber et qu'ils cassent. Vous ne les achetez qu'une seule fois. Mais je voulais surtout venir à ça. Prenez des tout simples. Soit des verres transparents, soit des blancs. Comme ça, c'est intemporel. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle situation. Et du coup, je fais le lien avec la vaisselle, pareil. Penez, prenez la plus basique, que ce soit carré ou rond. Prenez la plus basique blanche. Et voilà. Et comme ça, elle ne va pas subir l'action de la mode. Vous pouvez l'utiliser pour Nouvel An, pour Noël, pour tout ce que vous voulez. Euh, quitte à peut-être avoir, peut-être si vous utilisez des nappes, nous n'en utilisons pas. Quitte à mettre des nappes différentes, vous avez trois nappes et c'est bon, vous pouvez couvrir tout. Genre. Même des nappes unies, une rouge, ça peut valoir pour Saint-Valentin, pour Noël. Une dorée, ça peut valoir pour euh, euh, Nouvel An. Mais même une blanche, ça passe pour tout quoi. Quitte à mettre une petite bougie pour décorer, c'est la bougie qui a une couleur. Bref, visez de la vaisselle, blanche, basique. Et de plus, si elle se casse, elle est facile à, euh, à récupérer en fait. Euh, à, à, à racheter les mêmes et sans qu'il y ait du coup ça fasse après un, un patchwork, une cuisine patchwork. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, visez toujours en fait, quand vous allez voir, c'est simple visez du neutre, visez de, en une pièce et euh, que ce soit facile à laver, que ce soit facile à, enfin, à entretenir du coup et que ce soit en une pièce. Et, et voilà, et du coup, ça va vous durer des années, mais des, des, des années. Ok J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner plus d'exemples de, de, si vous en avez. Bon, je ne vous ai pas tout montré. On a des coquetiers, etc. Euh, on a plein de choses, mais toujours en blanc. Les bols sont en blanc. Bref, voilà. Et les verres, pareil. Prenez des verres les plus neutres possibles, sauf pour les enfants. Hein. <rire> mais euh, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le montrer et à faire un j'aime pour que les autres abonnés puissent les voir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les petites astuces sur ce qu'il ne faut pas acheter, qui est moyen de trouver gratuitement. Ciao